Mesdames et Messieurs, bonsoir. Après cette petite pause, nous allons poursuivre sur cette campagne du virus HIV avec une secrétaire médicale. Bonsoir Claudie. Bonsoir Roselyne. Merci d'avoir ac accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Donc, euh, nous parlons tout à l'heure avec Alain, notre infirmier, euh, <rire> sur euh, les risques euh, que pouvaient prendre euh, certaines personnes. Et euh, bien évidemment, après euh, avoir été infecté, euh, euh, avoir, avoir contracté la, le virus HIV, ce qu'il fallait faire et ce qu'on recherchait. Alors maintenant, je voudrais aimer savoir... Dans dans ton, ton parcours de tous les jours, comment euh, ça se passe euh, justement euh, une visite et surtout qu'on parle de dépistage dans les laboratoires euh, euh, nationaux et dans nos territoires? Alors, pour euh, faire, se faire dépister, c'est très très simple. Hein. Il suffit juste de se présenter au laboratoire avec sa carte vitale. Nous n'avons pas besoin d'ordonnance. Euh, c'est pris en charge par la sécurité sociale parce qu'il s'agit d'une campagne, comme tu l'as dit. Et donc, euh, les jeunes, les moins jeunes, euh, les enfants mineurs accompagnés, bien sûr, euh, les personnes ayant des droits à la sécurité sociale peuvent euh, participer à ce... À à cette campagne de dépistage, ils peuvent bénéficier de ce justement ce dépistage. Après, euh, il existe aussi euh, les CJ2D pour euh, les gens qui n'ont pas de sécurité sociale ou pour les mineurs qui ne seraient pas accompagnés. Mais euh, c'est une chose euh, qu'il faut euh, promouvoir dans la mesure où euh, on n'est pas à l'abri. C'est ça. Est-ce que tu comment comment les personnes accueillent cette campagne ben, Les personnes en général euh, l'accueillent plutôt pas mal cette campagne. Et Est -ce quand qu ils, ils n'y pensent pas, quand ils n'y pensent pas, on essaye de leur euh, de le, leur euh, suggérer. Est-ce qu'ils acceptent euh, sans problème de pouvoir participer à ce dépistage Est-ce qu'il n'y a pas de questionnement qui est autre euh, voilà ben En fait, j'ai envie de dire qu'ils euh, l'accueillent plutôt bien dans la mesure où ils viennent au laboratoire se faire prélever. Donc, euh, quitte à le faire, autant le, le faire à ce moment-là. Et euh, je crois que la question qui se pose le plus, c'est la question de la prise en charge, mais euh, on leur explique que ben, c'est quelque chose qui est pris en charge et qu'ils n'auraient pas de frais à avancer, ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous que... Pas nécessairement. Le laboratoire est ouvert de 6h à 18h, sans rendez-vous. Nous faisons des prélèvements jusqu'à 16h, ouvert entre midi et deux, et euh, ouvert au tout venant. D'accord. Est-ce que... Euh... Est-ce que tu as des personnes que tu as rencontrées qui te, qui sont effrayées, mais qui le font, mais qui sont quand même effrayées peut-être par le résultat Alors, comment ça se passe pour le résultat Alors, euh, pour le résultat, le résultat est négatif, il euh, n'y a pas de problème, la personne récupère son résultat. Au bout de 24 heures, hein. 24 heures c'est vraiment la dernière limite. Euh, après pour les résultats positifs c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres recherches. Déjà il faut, euh, il faut pousser la recherche pour être sûr qu'on est bien face à un résultat positif. Et après ben, c'est plutôt, on oriente les gens, les, les patients vers euh, leur médecin traitant. D'accord. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. Peut-être qu'il y en a que tu te poses, non Moi, personnellement, non. Euh, la réflexion que je me ferais, c'est que je me dis on est quand même en 2023 et c'est dommage que les gens aient encore peur ou soient encore réticence. réticents à se faire dépister, malgré le fait qu'ils aient une attitude à risque. C'est vrai. vraiment dommage. Et ça, c'est pas forcément pour les jeunes. Hein. Ça, ça ne se démontre pas que chez les jeunes. On voit aussi chez les gens, chez les personnes ça avec, euh, avec euh, une certaine maturité, dirons-nous, mais... Euh les, les patients se mettent encore en danger et ont peur du résultat. Eh oui, c'est ce, ce que tu as remarqué. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Oui. Donc, euh, je voudrais bien te remercier. Hein, merci euh, pour euh, cette information. N'hésitez pas. Prêt. N'hésitez pas à venir euh, vous faire dépister dans les laboratoires. On rappelle que c'est une campagne qui est menée par qui, euh, rappelle-moi par, le... par la Sécurité sociale. Et une... donc qui est gratuite. Voilà, c'est une campagne gratuite, ouverte à tous, sans ordonnance, sans rendez-vous, dans tous les laboratoires nationaux et dans nos territoires. Oui, oui. Merci d'avoir. Suivi cette petite émission Top Santé sur l'information. Aujourd'hui, on a parlé du VIH. En effet, après cette après cette ces dernières semaines de, de carnaval. De carnaval, ah oui. Voilà. Ça donc euh, la prise de risque était peut-être plus importante. Donc euh, je vous remercie à tous et en vous souhaitant une bonne soirée et à très bientôt. Merci Roselyne. Merci.